Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Benjamin. Donc, On va parler du parcours de Benjamin. C'est le début d'une série de longues vidéos où avec Benjamin, on va interviewer une nouvelle personne. Donc, je vais le laisser se présenter. Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme Lucas l'a dit, je vais être une nouvelle figure de la chaîne. <rire> Donc habituez-vous à ma voix ainsi qu'à ma tête. Hein. Désolé, ça je ne pourrais pas le changer. Mais le but va être d'interviewer le plus de parcours possible et comme ça, vous pourrez avoir une idée de... Comment vous orienter et trouver juste votre voie parmi toutes les voies proposées Oui, grâce à des interviews d'élèves qui ont des parcours assez différents. Donc, euh, ça, permet, ça permettra d'amener un nouveau type de contenu sur la chaîne. Donc, euh, on espère tous les deux que ça vous plaira et on a hâte de vous montrer euh, pas mal de parcours qui sont déjà très intéressants et qu'on a pu sélectionner en amont. N'hésitez pas à faire vos retours, hein, on les lira très régulièrement. Oui, ouais, il va y avoir pas mal de parcours, donc euh, n'hésitez pas vraiment à nous dire si ça vous plaît aussi ce type d'interview. Donc pour parler de toi un peu Benjamin, qu'est-ce que tu as fait un peu au lycée Quel profil d'élève tu étais Quelle spécialité t'as sélectionné pour ton parcours Alors moi au lycée, j'étais vraiment ce qu'on appelle l'élève modèle, dans le sens où j'étais dans les premiers de la classe, où j'ai toujours su où est-ce que je voulais aller, donc du coup je savais exactement ce que je devais faire et j'étais ultra déterminé. Mmh. Bon par contre euh, évidemment pour bon, je travaillais je bossais un peu trop hein. <rire> ce qui fait que du coup bah j'ai réussi à suivre la voie royale quoi j'ai fait j'ai fait une seconde générale ensuite une première scientifique puis par contre en terminale j'ai dévié un peu on va dire parce mmh. que j'ai je savais que derrière j'allais faire une prépa soit une CPGE classique soit une prépa intégrée dans une école d'ingénieur mmh. et euh, au final ce que j'ai décidé de faire c'est vraiment de de m'ouvrir à toutes les possibilités, en sachant que soit j'allais en prépa, puis dans ce cas-là, il fallait soit que je prenne de préférence la spécialité maths en terminale, soit je, dé soit je décidais de m'ouvrir un peu plus, et puis dans ce cas-là, je prenais la spécialité informatique et sciences du numérique. Donc c'est l'équivalent de la NSI euh, de nos jours euh, en en... au lycée. Mmh. Et au final, bah, puisque j'étais assez indécis entre prépa intégrée et prépa classique, bah, j'ai décidé de faire une euh, terminale spécialité Informatique et sciences du numérique. Et au final, je, ça a été vraiment un, un vrai plus, puisque le programme de Spé j'ai pu le rattraper par tout seul après le bac pendant les vacances mmh. d'été, alors que l'informatique et sciences du numérique, avec, euh, je vais y arriver. L'informatique et sciences du numérique, j'ai pas pu le rattraper, euh, j'aurais pas pu le rattraper tout seul parce que il y, y avait tellement de programmes de, de langage de programmation, il y avait énormément de choses. Euh, notamment de l'informatique théorique ou des choses comme ça que j'aurais pas pu ou alors que je n'aurais pas forcément voulu faire par moi-même mmh. et qui au final m'ont énormément aidé pendant ma prépa parce que le fait que je code de plus en plus en Python mais aussi dans d'autres langages de programmation ça m'a permis aussi d'ouvrir un peu l'esprit vis-à-vis de, de, des langages informatiques et tout et franchement ça a été vraiment un sacré plus D'accord, ok et donc euh, au niveau de la terminale quand tu as eu tes résultats enfin quel vœu tu avais formulé sur APB ou Parcoursup quels sont les résultats que tu as eu Comment tu as réagi face à tes résultats Alors moi, comme j'avais l'avais dit, j'hésitais encore jusqu'en terminale si je devais faire une prépa classique ou alors si je voulais faire une prépa intégrée. Et au final, en réfléchissant, j'ai préféré faire une prépa classique, puisque je voulais m'ouvrir à plusieurs écoles d'ingénieurs plutôt que de me réfugier dans une seule. Et ce que j'ai fait notamment sur… Euh, moi, c'était admission post-bac, mais je sais que maintenant c'est Parcoursup. Et euh, mes choix étaient vraiment centrés sur des prépas classiques euh, MPSI, puisque moi je suis vraiment maths et physique, hein, la SVT c'est pas pour moi. Mmh. Et euh, vraiment, j'ai mis tout d'abord en premier vœu la, la prépa de mon coin, quoi, celle d'Amiens, mais j'avais mis aussi une prépa un peu plus côté celle de Féderbe et une un peu plus loin de Compiègne, ainsi que quelques DUT et puis l'université de maths à l'UPJV, c'était mon plan B, plan C. Quoi. Au final, bah, j'ai été, par... été pris partout, sauf à la, la prépa FEDERB, qui est à Lille, parce que mes moyennes n'étaient apparemment pas assez bonnes, mon dossier pas assez bon. Et j'avoue que ça a été le premier revers que je me suis pris, puis ça a été vraiment ça a, ça a forgé pendant ma prépa, parce que le, le fait que je n'ai pas été pris, ça m'a donné encore plus envie de me donner en prépa. Je ne sais okay. pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, ça a été vraiment une source de motivation, de se prendre un revers. Euh... Voilà, je pense que c'est la meilleure des expériences possibles. Ok, donc tu as tes résultats, tu sais où tu vas, et là, il y a l'été qui arrive. Donc, comment tu as bossé l'été avant la, la rentrée de la prépa Alors, comme je l'ai dit, moi, pendant l'été avant la prépa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre un maximum d'avance pendant la prépa parce que je savais qu'en prépa, on allait devoir bosser énormément. J'ai des amis qui sont passés par la prépa, j'ai de la famille, j'ai des j'ai des collègues de mes parents qui ont fait ça également, donc forcément, le fait d'avoir pas mal de témoignages, ça m'a permis de me préparer et psychologiquement et aussi euh, physiquement, parce que honnêtement, la prépa c'est dur euh, psychologiquement et physiquement également. Ouais. Je pense que tu peux en témoigner toi aussi, puisque oui, toi t'en as m... fait une. La... Oui, <rire> la MPSI voilà. c'était quelque tout chose. d'abord, ouais, Voilà, c'est ça, la, MP... la MPSI c'est quelque chose, et je peux te confirmer qu'après une deuxième année, c'est quelque chose également, <rire> mais c'est autre chose. Euh, oui. Donc pour me préparer, plus tôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu tout ce qui est programme de maths et de physique chimie euh, de Terminal, tout d'abord, vraiment pour être sûr d'avoir consolidé les acquis. J'ai lu les bouquins de français philosophie, contrairement à certains. Bon, mm -hmm. je ne les avais pas lus comme il fallait en mode prépa, mais je les avais lus, <rire> ce qui est déjà pas mal. Et puis bah, justement, voilà, j'ai rattrapé le programme de spécialité de maths de terminale, et puis ça m'a permis vraiment de prendre un peu d'avance sur les premières semaines tout du moins. D'accord, ok. Et donc là, après, il y a la rentrée, les premières semaines qui s'écoulent. Et vacances d'octobre, quel bilan tu fais sur les six premières semaines euh, et les autres autour de toi Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils sont déjà largués, qui sont déjà partis ou... Alors, je peux résumer qu'en une seule onomatopée. Aïe <rire> Dans le sens où euh, le, le bon élève que j'étais, qui avait tout le temps plus de 16 en maths, etc., est passé de 16 à 6. <rire> Donc le moins 10, on se le prend dans la figure, mais je vous rassure tout de suite, le moins 10, c'est tout à fait normal. Parce que la prépa, c'est vraiment un mode de travail à euh, rythme à prendre et les premières semaines, au moins jusqu'aux vacances d'octobre, il faut le temps de se mettre dans le bain, etc. Parce que franchement, il faut s'y mettre, tout... mettre tout de suite pour être sûr mmh. de ne pas prendre trop, trop de retard, notamment vis-à-vis -vis des autres élèves ou alors vis-à-vis -vis du programme, parce que quand même le programme est très très lourd en prépa. Mmh. Et honnêtement, voilà, les six premières semaines, ça a été high, dans le sens où euh, moi, j'ai eu énormément de mal à me mettre au rythme, même si je bossais énormément. Il y en a d'autres euh, dans ma prépa qui, sont, qui se sont enfuis en courant, quand ils ont, dès la première semaine, quand ils ont vu le rythme. Ils ont dit… La Alors la semaine, ils ont arrêté. Ah, dès, dès la première semaine, hein, on a eu un départ la première semaine, et le, dans, le, dans, les, dans les deux semaines qu'on suivi il y en a trois autres qui sont partis. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui, oui c'était quand même assez… Je ne sais pas si, si le terme effrayant est, ce qui est le terme qui convient, mais vraiment, c'était ça, quoi. Il y, y en a, tu vois, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas prêts, à ça, ils ne s'attendaient pas à ça. La et marche terminale prépa. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils ne se, rend, se rendent pas compte de ce que c'est la le différence de cap entre, une, entre le bac et la, la prépa. Il y a vraiment une marche à, à grimper, et puis ben, pour certains, c'était les Brests. Donc forcément, bah, ils n'ont pas réussi à suivre. Mais dans, dans le cas général, dans ma classe, euh, le fait, le fait qu'on soit tous ensemble dans la même galère, on va dire, euh, on a surmonté ça assez facilement. Et puis, au final, tout s'est bien passé. Hein, Je suis encore en vie. <rire> Est-ce que dans ta classe de première année, tu avais euh, un crack genre Quelqu'un, tu as vu, qui venait d'une autre planète et qui euh, rafait toutes les meilleures notes sans trop travailler Ou soit qui travaillait beaucoup et qui explosait toutes les matières bah, Disons qu'il y avait des étudiants étrangers qui venaient du Maroc notamment qui eux par contre étaient des bêtes en mathématiques mais des quiches en physique ce qui fait que du coup en fait tout, tout, tout les toutes les maths toutes, toutes les soirées que nous on a passé à faire des maths eux ils les passaient à faire de la physique chimie donc en soi est-ce qu'il y avait un crack qui ne bossait pas du tout non très clairement tout le monde bossait euh, en fonction de ses spécialités ou en fonction de ses préférences tu vois ce que je veux dire le, le truc c'est qu'il y en avait forcément qui avaient plus de facilité que d'autres notamment sur la compréhension et ça le travail de compréhension c'est vraiment un gros travail qui prend énormément de temps Mmh. On dirait pas comme ça, mais vraiment, pour moi, tu vois, le fait de comprendre les cours, pour moi, pour comprendre un cours, il faut que je l'apprenne, mais il faut aussi que je comprenne les exercices. Parce que mmh. si je comprends pas les exercices, c'est que pour moi, j'ai pas compris du cours, ou alors que j'ai pas compris les, les méthodes, la démarche, etc. Et ça, en fait, le fait que je n'arrive pas à refaire les exercices, ça, bah déjà en plus de me prendre la tête <rire> jusqu'à tard le soir, ça me bloquait en fait. Et une, ouais. fois que, une fois que le premier chapitre, euh, entre guillemets, assez complexe, que je, je comprenais pas, est arrivé comme ça, sur un, comme un cheveu sur la soupe, mmh. et bien là, ça a été un déclic. Et c'est une fois que j'ai compris ce chapitre-là, que j'ai revu les autres, pendant les vacances d'octobre, justement, et que j'ai tout compris, et que là, euh, c'était parti. Euh... En parlant de tard le soir, comme tu as dit, c'était quoi tes créneaux de travail à peu près sur une semaine type Alors, en, en première année, hein. En première année ouais. En première année toujours. En première année, disons que j'avais cours de 8h jusqu'à 18h, mais ça c'est tout à fait normal, hein. c'est des, des horaires classiques de prépa. Et en dehors des cours, bah, je travaillais de 18h jusqu'à aller maximum 23h en première année, ça allait encore. C'était tout euh, du lundi au vendredi, puis le samedi dimanche, euh, bah, mes parents me voyaient que pour les repas, quoi. <rire> Très clairement. Je bossais, je, je, je, je, bah, je, je me levais le matin, je commençais à 8 heures, puis je finissais le soir vers 19, 20 h quoi. Mais je me, je me laissais toujours mes soirées du week-end parce que c'est bien, quoi. <rire> à un moment, il faut respirer aussi parce que sinon, on s'en sort pas. Puis psychologiquement, on n'arrive pas à suivre non plus. Il faut se laisser vraiment des moments comme ça pour pouvoir respirer parce que les, les maths, plusieurs heures par semaine, ça va bien à un moment, mais il faut savoir aussi. Euh ouais faire une pause, couper, Sous et, puis, et puis parfois gueuler 1 plus 1 égale 3, ça fait du bien aussi. <rire> et aussi, on n'en a pas parlé au début d'année de, bah, de la première année, mais c'est passé comment la soirée d'intégration en quelques mots oh, franchement, franchement, ça va. Je trouve que les deuxièmes années qui nous ont intégrés ont été vraiment très sympas, même s'il a fallu que je prenne 10 douches pour enlever la couleur et 10 douches pour enlever l'odeur. Hein <rire> Mais franchement, franchement, ça a été super sympa. Et ils étaient, ils étaient tous là comme ça. Mais tu sais, on vo... forcément, il fallait que c'était une soirée d'intégration, donc ils n'ont pas été des enfants de cœur. Hein. Mmh. Mais ça a été franchement cool. Ouais, parce que garde... qui ont un Genre... Peu Genre... peur parfois. Voilà, c'est ça. C'est pas... honnêtement, j'ai entendu parler des soirées d'intégration, par exemple en fac de médecine à Amiens, et ça, par contre, c'est un autre délire. Hein. Ou même, dans les prépa bio, euh, c'était un autre délire aussi. Nous, franchement, ça a été très, très sobre très sympa, quoi. L'œuf, la farine… Euh, le... Ouais, la classique. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Les, les, les, les grands classiques étaient là. Les, les, les mini-jeux, euh, tu perds, tu t'en prends une. Voilà, ça, c'était classique, tu vois. Mais j'en garde un excellent souvenir. Et puis ça a permis aussi… Euh... Nous, on avait un système de par parrain filleul où tu avais un parrain de deuxième année qui prenait soit un ou deux filleuls en, deux... en première année et notamment la soirée d'intégration ça a été vraiment une occasion pour, pour mon parrain et pour moi de vraiment nous découvrir et puis ça a fondé vraiment une relation sur tout le reste de l'année en fait, et ça c'était vraiment cool, vraie... j'ai encore, encore de ces nouvelles là, plus de trois ans après hein. donc ah ouais, euh, vrai. vraiment c'est vraiment, euh, ça crée des relations la prépa, puis la soirée thé, franchement si vous, aviez, si vous avez peur, demandez d'abord à ceux qui vont vous intégrer euh, ce qui va se passer puis, mais franchement, si, foncez. Si, si franchement c'est cool, Raoul, comme moi, ça a été, foncez. N'hésitez pas. Ok. Et du coup, bon, ta première année se passe. Et comment ça se termine à la fin, genre à la fin de la première année pour toi, mais pour les autres au niveau bilan de gens qui vont en MP, en PSI, en MP étoile, PSI étoile peut-être ou qui abandonnent ou qui réussissent pas à passer la fin. Alors nous, il y en a. Euh, dans ma classe, ça a été un peu. Il y avait un peu de tout. Dans le sens où moi j'ai fini l'année avec 18 ans maths et 16 ans physique chimie, ce qui est un prépa énorme, il faut le dire, c'était énorme, et euh, honnêtement ouais, j'étais parmi l'un des chanceux qui aurait été pris en MP en classe étoilée, donc euh, franchement ça c'était top, si c'était à refaire je referais. Et il euh, y en a d'autres, par contre, qui ont été en AMP normal. Il y en a quelques-uns qui sont partis en, MP, en PSI, mais pas tant que ça. Ça devait être 5 ou 6 maxi. Mmh. Et par contre, on a, eu un, on a eu une flopée qui est partie à la fac, genre la moitié de la classe. Ah ouais on était, on était 35. Sur les 35, il y en a une quinzaine qui est partie euh, à la fac euh, au bout de la première année. Ah oui, quand même. Parce qu'il y, y en a… Mais c'était pour différentes raisons. Il hein. y en a, c'était pour raisons personnelles. Il y en a, c'était parce bah, il n'est plus. Mais il y en a aussi, c'était leur plan dès le début, en fait. Ils voulaient faire juste une année de prépa, histoire de se mettre dans le bain, de, travailler, de se mettre dans un rythme de travail euh, suffisant pour pouvoir réussir en fac après. Ils okay. se disaient, on va, en chier, on va en chier pendant un an, mais une fois qu'on en aura chier pendant un an, après, pour le reste du cursus, ça va leur sembler être les vacances. Et ça, c'était ça leur, leur état d'esprit. Ouais, Et une franchement, hein. c'est une stratégie comme une autre, hein, euh... ouais. Franchement, c'est tout à fait compréhensible. Et puis au final, là, je parlais encore euh, l'autre jour avec un ami à moi qui justement a fait ça. Et honnêtement, bah, il s'en sort, mais haut la main, en, en, en, à l'université grâce à ça. Oui. C'était son temps de le moins plan. Exactement, c'est exactement, exactement ça. Une fois que tu as, as su que tu étais admis en MP étoile, comment t'as travaillé pendant l'été Entre ah bah, la charbon... première et la deuxième année J'ai charbonné, mais quelque chose de bien. Je ne suis pas, pas parti en vacances du tout. Hein. Je me suis juste pris deux, trois jours euh, histoire de souffler un coucou. Disons que j'ai revu tout le programme de première année comme j'avais fait entre la terminale et le, la première année de prépa. Mmh. Du coup, en fait, que, comme, comme le concours, c'est sur les deux ans, bah, je me suis dit, en ayant des bases solides, j'arriverai mieux la deuxième année. Mmh. Et puis, bon, évidemment, j'ai lu encore les livres de, prépa, les livres de philo. Comme, comme, comme, comme tu vois, j'avais pas, pas forcément trop l'envie ni le temps de les bosser pendant l'année, je me suis dit, en les, en les travaillant pendant l'été, je serais plus tranquille. Oui, je puis, et puis dans le pire des cas, vu qu'on les revoit, en, on les étudie en, en cours, ça me permet de dire, ah bah oui, c'est vrai, il y avait ça, etc. Donc ça m'évite de perdre du temps, en fait, pendant l'année. Alors que ceux qui ne l'avaient pas lu, bah, par exemple, ils ont passé mais, des soirées à lire euh, La Chartreuse de Parme, qui est quand même énorme comme ça. <rire> oui, bah, La Chartreuse de Parme, j'avais ces trois livres à lire, justement, à oh et, si, et c'est le seul ah que j'ai écouté en livre audio. Il est sur YouTube. Ah, un... Oh là là! Il est sur YouTube, il dure 20 heures. Je ouais, mis est en ça. vitesse x2. <rire> du coup, ça m'a pris 10 heures. J'aménageais mon appart pour la rentrée, j'ai j'écoutais en même temps ah, que les écouteurs La Chartreuse de Parme. Était... Ah, il, est, il, est, il était terrible. Il était digest. terrible à lire, celui-là. Ah, mais. Le pire, le pire c'est que, encore à écouter, je ne sais pas ce que t'en as pensé, mais à lire, il était terrible parce que t'as énormément de détails et t'as énormément de petites histoires dans la grande, si bien qu'au final, on est totalement perdu. Je ne sais pas toi ce que t'en en as dit. Ouais, mais... bah en fait, j'écoute le livre audio, donc j'ai les grandes lignes, mais parfois il y a un moment où tu déconnectes, quoi. tu peux pas rester ouais, voilà, focus. donc il euh, y a cinq minutes de vocaux qui sont passés, tu fais ah, bon, ok, c'est pas grave. Ouais. C'est par... pareil, pareil quand tu le lis, hein. Oui, Des je fois pense. Tu, tu tu lis, passes une de masse, tu fais... et puis ouais. voilà c'est ça et ça a toujours pas tu... bougé <rire> voilà c'est ça c'est tu t as l'impression de regarder du noir sur du blanc quoi à ce rythme là c'est terrible mm. donc voilà donc euh, ouais bah, j'avais j'avais revu mon programme de maths j'avais revu me... la physique chimie puis j'avais lu les bouquins quoi en gros et donc, as travaillé ça, tout l'été ouais il y en a il y en a en entreprise pendant pendant la, entre la première et la deuxième année, parce que qu'ils bah, faisaient ça comme job d'été quoi. Mais mmh. moi, vu que j'avais pas de job d'été, justement, j'aurais profité pour bosser à fond et puis… Ok. Je, je t'avais dit que j'étais déter hein <rire> Et donc, la MP étoile alors, qu'est-ce que ça donne La rentrée La différence par rapport à la première année Le rythme de travail Encore un peu Ouais, parce que honnêtement, autant je m'attendais à une sacrée marche, autant là, bah, je me suis pris un mur très clairement. La, la MPSI, comme je disais, je l'avais finie en étant en tête de classe avec des moyennes de fifou en maths et en physique chimie. Ah oui. La MP étoile, ça a été très très différent, dans le sens où en fait, les professeurs que j'avais eu en deuxième année étaient… enfin surtout mon professeur de maths était beaucoup moins bienveillant que mes professeurs mmh. de première année. Et honnêtement, bah, ça, ça a tout cassé en fait. C'est-à-dire que la deuxième année, en plus que ce soit des chapitres extrêmement complexes et pointilleux, mmh. le fait que tu n'aies aucune empathie de la part du professeur de mathématiques, ça a été franchement un... difficile. Mmh. Dans le sens où, en fait, en off, le professeur était très sympa, hein, c'était un humain normal, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il était là pour nous faire court, tu vois, on avait l'impression que c'était pas. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était pas le même homme. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux ouais, dire. Ouais, genre des gens Quand, qui ont deux en... personnalités entre professeur et extérieur de, au cours. Voilà, c'est ça. J'avais très clairement cette impression. J'avais l'impression qu'en fait, en dehors, bah, tu vois, c'était un pote, tu pouvais tout lui demander, très sympa. Mais en tant que professeur, il était là pour te casser. Et puis, attention, moi j'ai fait l'ENS, euh, vous, vous n'avez pas le niveau... Euh... Franchement, si vous n'êtes pas capable de faire un, un, un, sujet, un DS type NS et répondre qu'à la première question en 4 heures, franchement, vous êtes des merdes. Enfin, voilà, c'était vraiment... vraiment j'avais l'impression que c'était ça le discours, en fait, et ça ne m'a pas ouais. plu du tout, tu vois. Donc, j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu, mais j'ai plafonné à 600 mètres toute l'année, quoi. Parce qu'honnêtement, bah, j'avais beau avoir un prof particulier, c'était extrêmement complexe. D'un point, point de vue psychologique, ça a été très, très, très compliqué. Hein. Je, vais zapper, je vais zapper quelques questions personnelles, je... parce que voilà, c'est... C'était très compliqué comme période, mais voilà quoi. C'est vraiment la deuxième année, ça a été vraiment un cap encore à, à monter, et ce cap-là, je crois que je n'ai pas réussi à le monter avant, avant d'intégrer l'école d'ingénieur. Et donc, au enfin, niveau du rythme de travail par rapport à la première année, tu es passé de quoi à quoi enfin, Comment tu as bah, pris deux heures en plus, si tu déjà bah, J'ai pris sur mes heures de sommeil, tout simplement. Dans le sens où, en fait, j'étais un internat pour ma prépa, donc ça, c'était un gros gros plus. Mais le tout, c'est que je t'avais dit euh, pour la première année, je dormais à 23h. Mmh. Là, en deuxième année, je dormais à 3-4h du matin et je me levais à 6h le lendemain, tu vois. Qui... Ah oui, oui, oui, c'était quand même assez... assez dur, moi, ma prépa. Hein. Et comment tu fait pour tenir que 2h de sommeil par <rire> ah bah, Je ne tenais pas. <rire> non, mais dans le sens où bah, il des... y avait des soirs où bah, je devais réviser ma colle de maths pour le lendemain, et puis au final, le lendemain matin, je me réveillais, j'avais le cours là, ici, sur la joue. Parce que très clairement, tu peux pas tenir te avec deux heures de sommeil par, par jour, tu peux pas. Enfin, ça, ça tient, mais pas, mais pas longtemps, quoi. Mm. Il à... y avait des soirs où je devais forcément dormir à 22h, parce que j'étais tellement claqué que je pouvais rien tirer, quoi. Mm. Mais ouais, ouais là, là, autant là, une... ma 3,5, ça n'a pas été… Ça peut... la... Alors, la 3,5, c'est deuxième année, hein, pour ceux mm. qui ne savent pas. C'est dans le n'en pas, c'est pour ça. 3,5, mm. c'est première, deuxième année, et 5,5, c'est la deuxième, deuxième année. Mais donc, ouais, la, la 3A, ça a été terrible. Et donc, euh, ça s'est passé comment au niveau des concours Quel concours t'as présenté et qu'est-ce que t'as eu comme résultat Alors moi, présenté, je me suis présenté sur euh, 3 ou 4 concours, je ne sais plus. Bon bref, je vais les compter en même temps. J'ai passé le concours de l'IPSA, l'EPITA, l'IPSA et l'ESME, parce que je voulais absolument euh, intégrer l'IPSA, parce que c'est vraiment une école qui m'intéressait depuis déjà des années. Ensuite, après, j'ai passé E3A. Mmh. donc je sais plus si ça s'appelle comme ça j'ai passé CCP qui s'appelle maintenant CCINP je crois mmh, ça. voilà et puis j'ai passé les mines ok voilà donc ça a été ces quatre concours là bon les mines je m'attendais à rien hein, très clairement vu mon niveau j'étais là en touriste quoi j'ai bon j'ai quand même j'ai quand, euh, quand même rendu pas mal de copies hein, au final mais ça a été vraiment un concours ultra complexe quoi parce que c'était c'était pas possible a, à, part, à part en SI, en SI j'ai toujours réussi à gérer. <rire> j'ai même, même majoré un sujet de SI euh, était qui, qui était un sujet type ENS. J'ai ah. eu 20 sur 20, j'étais refait pendant le reste de l'année. <rire> ah, tu vois, je l'avais presque encadré dans ma chambre d'internat, tu vois, <rire> comme le Saint Graal. <rire> mais euh, non, non, les concours, la mine-ponge, je, j'en parle même plus parce que bah, ça, a été, ça a été une hécatombe, hein, très mm -hmm. clairement. Tu fais une MPSI, des euh, deux épreuves de maths, t'as 3,5 et 1,5, voilà quoi, il <rire> n'y a rien à dire de plus, <rire> c'est ces je suis dégoûté parce que je l'ai loupé, mais c'était à rien, quoi. Il, me... il me manquait 30 points pour être admissible, mm. donc en soi je l'avais en travers de la gorge, bon, le 3A je l'avais, mais il n'y avait rien qui m'intéressait dessus, et par contre le concours de l'IPSA, la différence c'est que t'avais avais déjà ta... ta place dans le classement, mm. dans le sens où en fait je savais où est-ce que je me plaçais par rapport aux autres. Bon, par contre, euh, c'est classé toutes filières confondues, MP, PC PSI. Donc Du coup, j'étais 100 et quelques, 122e, je crois, un truc comme ça. Donc euh, Honnêtement, c'était potable hein, sur les 1200-1300 élèves qui avaient passé le concours. Honnêtement, c'était… Du coup, c'est pour ça, fo... je m'étais focus après que sur ce concours-là parce que je voulais absolument l'IPSA, et puis voilà. Donc, j'ai fait ça euh, puisque les oraux, les ça ne servait à rien que je les prépare puisque j'avais que l'oral de TPE au final. Mm -hmm. que je ne passais, que je, que je passais à rien. Bon, l'oral de TPE, j'y suis allé en mode touriste, hein, je l'ai eu 6. Mais en même temps, mon sujet, euh, mes profs ne m'avaient pas dit qu'il était claqué. Il euh, n'y a que les examinateurs qui ont dit bah, Les professeurs ne vous ont pas aidé pendant, pendant l'année Je dis bah, Si. Pourquoi dit, bah, Parce que le sujet, il est un peu simple. Hein, euh, vous auriez pu prendre plus complexe. J'ai fait Bon. <rire> Comment dire ça gentiment J'étais déjà stressé comme un malade <rire> pour faire un oral. Vrai de passer les euros alors que j'en avais strictement, mais rien à faire parce que j'avais absolument bah, aucun intérêt de passer le TIPE, je le passais juste pour le fun en soi. Mm -hmm. pour les, les examinateurs, ils l'ont vu tout de suite, hein, que, <rire> que, que ça comptait pas pour moi, quoi. Mais bon, voilà, quoi puis au final, bon mon TIPE, je regrette rien parce que franchement, était, il, était, il était cool comme TIPE, mais okay. pas, grand, pas digne de grand intérêt, quoi c'est pas non plus le, la, la thèse euh, qui va valoir le prix Nobel. Mais voilà, après... le, concours, le concours de l'IPSA, voilà, j'ai passé les écrits, puis ensuite après ouais. bah, été... j'ai été convoqué aux euros mmh. sur le campus parisien de l'IPSA. Mmh. Et euh, les euros par contre euh, de l'IPSA sont un peu particuliers euh, dans, en termes d'épreuves parce que autant tu vois dans, certains... dans les concours généralistes, tu as une épreuve de maths, une épreuve de physique, enfin voilà, classique, alors que là, mmh. pas du tout en fait, tu avais une épreuve de créativité, dans le sens où en fait tu avais 5 heures et tu étais en groupe de 5 pour créer un exposé sur un thème euh, qui t'était imposé. Donc nous par exemple c'était euh, la protection des, barri des barrières de corail en Nouvelle-Zélande. Mmh. Ah oui oui, oui c'était un peu euh, perché comme le sujet au départ. On s'était dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ça Mais quelle horreur Et au final, au final mais ça a été tranquille dans le sens où on, on, a, on a chacun ajouté notre grain de sel à, au projet. Et puis, on a trouvé une, vite une, euh, nos rôles dans le groupe, dans le ouais. sens où il y en avait un qui s'occupait du diapo, un qui faisait ça, un qui regroupait le, les idées sur le tableau blanc, etc. Et ça, le, même, même l'examinateur, il était là que ça, il a fait « Ouais, franchement, vous êtes l'un des seuls groupes à faire ça, c'est cool <rire> !» Donc franchement, je suis tombé sur un hyper bon groupe, j'étais aux anges, puis au final, la présentation s'est super bien passée et tout. Et l'après-midi, il bah, y avait une deuxième épreuve qui s'appelait l'oral de motivation, l'entretien de motivation. Et bah, ça, bah, ça, par contre, c'était quand même assez classique, dans le sens où bah, tu avais beau essayer de le préparer comme tu peux, bah, tu ne peux pas vraiment préparer ce genre d'oral. Mmh. Parce que moi, je me souviens par exemple de mon oral, j'étais tombé sur une professeure d'anglais euh, de l'IPSA. Alors ça, à ce moment-là, je ne le savais absolument pas. C'était pur hasard. Et euh, elle me dit, voilà, euh, à un moment dans la discussion, et l'anglais dans tout ça, je vois que vous êtes intéressé par le, de l'aéronautique et le spatial, euh, voilà, vous êtes motivé, ça je le vois et tout, mais l'anglais, qu'est-ce que ça donne pour vous Je lui fais, bah l'anglais, bah, je suis pas mauvais, et puis l'avantage, c'est que je suis abonné à un magazine qui s'appelait Vocable, voilà, un petit chèque si vous voulez, hein, de la pub, mais voilà, donc j'étais abonné à un magazine et. Euh, ça, je lui en ai parlé. Et en fait, on a l'entretien entre... de motivation, c'est f... focus, mais que sur le, que sur le... ce magazine-là. Comme mmh. elle le connaissait pas, tu vois, et qu'elle était professeure d'anglais, ça l'intéressait et tout. Puis au final, bah, en fait, le reste de l'oral, c'est fo... focus là-dessus. Mmh. Euh, alors que tu vois, j'aurais pu, j'aurais pu me dire, bon ben bah, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que vous faites du sport enfin, mmh. des choses comme ça, quoi. Et euh, au final, non, ça, c'est focus que sur l'anglais <rire> mon oral de motivation. Donc c'est pour ça, c'était, chaque oral est différent et c'est pour ça que c'est difficile de préparer. Mais au final tout s'est bien passé. Hein. Je suis passé de 122e à, 100... à 32e avec... après les Euros, donc j'ai fait une sacrée remontada, mmh. hein masterclass comme on dit. <rire> et, euh... et au final, bah, franchement, j'étais franchement très heureux quand le jour des concours, euh... j'ai appris que j'avais l'IPSA. J'ai fait, aïe, aïe c'est fini <rire> Aïe, deux, deux ans de sacrifice, mais pour, le, pour la bonne cause, quoi. Donc, euh, franchement, j'étais très content, super ouais, heureux. Bien, bah, bien mais... joué, en tout cas, pour la remontada, c'est vrai que c'est 112 Mais, ouais. mais c'est ouf, hein Même moi, j'y croyais pas au départ. J'ai fait, mais bah, attends, ils ont oublié la centaine, ou c'est comment <rire> J'ai régressé. <rire> non, ouais, non, alors... franchement, c'était vraiment euh, un particulier. Et donc, la fin de l'été, après, une fois que t'as les résultats, vacances – Ça fait quoi ?– ah, Alors là, mais tu vois, ça a été la libération. <rire> Dans le sens où, en fait… Euh... Comment dire ça bah, J'ai passé des vacances vraiment tranquilles, je suis parti à la plage avec, avec mon ex, enfin, c'était vraiment des vacances… <rire> oh, la, la chute de pression s'est vue. Hein. Pendant mes deux ans de prépa, j'ai perdu, perdu pas mal de poids. Hein clairement, mmh. et puis là, bah, pendant l'été, bah, oui, j'ai tout regagné <rire> Mais au final, bah, d'un point de vue psychologique et tout, ça m'a permis aussi de me recadrer parce que j'étais un peu perdu, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, et ça a permis vraiment de... de me remettre dans le bain et puis de savoir où est-ce que j'allais pour l'école d'ingénieur. Vraiment okay. de me préparer et puis d'être vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir en toute tranquillité. Okay. Mais du coup, est-ce qu'après un rythme aussi important au niveau du travail personnel, etc., quand tu arrives en école d'ingénieur, tu as vu une marche, mais dans le sens un peu plus tranquille quand même que la prépa généraliste Ouais, il y a une marche quand même hein, entre la prépa et puis l'école d'ingénieur. Mais disons que la marche elle est beaucoup plus soft, je trouve. Ouais. Dans le sens où, en fait, en termes de rythme de travail, j'ai pu lâcher, j'ai pu relever le pied hein, très clairement. Je bossais plus autant que. Mm que quand j'étais en prépa, hein. même aujourd'hui encore, je ne bosse plus autant que je bossais en prépa. Hein. Mais euh, honnêtement, ouais, c'est de nouvelles habitudes à acquérir en fait. C'est surtout ça, tu as de nouvelles choses à apprendre, tu as de nouvelles habitudes de travail à acquérir. Il mm -hmm. y a beaucoup plus de travaux de groupe, il y a beaucoup plus de projets à euh, plusieurs. Ce qui fait que du coup, en fait, bah, as bossé tout seul pendant deux ans. Maintenant, il faut que tu bosses un peu plus avec les autres. Et mmh. ça t'apporte vraiment autre chose, en fait. La rigueur, la rigueur que tu as eue en prépa, bah, tu l'utilises encore en école d'ingénieur. Bon, tu poses des questions qui énervent un peu les profs parce que tu es un petit peu trop pointilleux parfois dans les démonstrations. Mais voilà, quoi, c'est franchement plus cool, on va dire. Le rythme est vraiment plus cool. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. OK, OK. Et donc, euh, t'as vu un contraste euh, par rapport à ceux qui avaient fait la prépa intégrée Que ce soit au niveau des matières où t'avais des facilités par rapport à eux ou inversement où t'avais plus de difficultés Bah disons que par rapport aux prépa intégrées, on avait nos points forts et nos points faibles et eux avaient leurs points forts et leurs points faibles. Ce qui fait que quand on s'est retrouvé en promo de 300 en fait... Chaque, chaque individu ramenait en fait sa spécialité dans le sens où bah, ceux qui étaient en intégrés ils avaient déjà vu de l'aérodynamique la mécanique du vol mécanique des fluides résistance des matériaux etc que moi j'avais pas vu du tout en MPSI euh, en MP mm -hmm. et au final tu vois tout ça bah en fait le ça le, leur point fort était nos points faibles et nos points forts étaient leurs points faibles dans le sens où il bah, y a eu énormément d'entraide hein, et il y en a toujours hein, mais le fait qu'on s'entraide tous, qu'on s'aide mutuellement et, et qu'au final, ben, tout se passe bien et puis c'est du donnant-donnant. On apprend tous beaucoup plus rapidement, on comprend mieux les cours et puis au final, c'est vraiment un plus. Quoi. Il y a ceux qui ont fait prépa intégrée qui avaient leur spécialité, qui ont repris, nous, notre rigueur, notre niveau en maths, etc. Puis nous, qui n'avions qui pas vu certains modules ou certains chapitres qui avaient un peu de retard, et ben, au final, on a rattrapé ce retard grâce au prépa intégré. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'amis qui étaient en intégrés, qui, qui, qui nous ont donné les cours, qui nous donnaient des explications. Il y en a même un, qui a, un soir, qui m'a appelé pendant des heures pour m'expliquer un cours. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment… Oui, euh... il y avait de l'entraide. Voilà, c'est ça. En, en prépa, il y avait de l'entraide aussi, mais ce n'est pas le même type d'entraide. Mm. Dans le sens où, en prépa… ben. On... On était tous là, on devait tous faire la même chose. Dans... Et en fait, quand il y en avait un qui avait réussi l'exo, il l'expliquait à tout le monde. Alors qu'en en, okay. en école d'ingénieur, vraiment, c'est de l'entraide dans le sens, bah, toi, tu es meilleur en ça, donc bah, tu vas me filer un coup de main dans, cette module, dans ce module-là. Mais par contre, moi, je suis meilleur à ça, donc je vais t'aider dans ce module-là. Tu vois oui. ce que je veux dire C'était vraiment oui, un, plus un partage des tâches. Ok, oui, je vois. D'accord. Okay. Et puis au final, c'est pour le bien de tous, hein, parce qu'on apprend tous beaucoup plus rapidement en faisant à plusieurs que si on le faisait tout seul dans notre coin. Et donc après, au niveau de l'école d'ingénieur, comment, enfin, comment tu t'y plais actuellement vu que tu es en quatrième année Ah mais là, je suis à fond. Donc, là, euh... c'est dommage, dommage que la situation sanitaire actuelle soit, dégrade un peu notre expérience en école d'ingénieur, parce que franchement, on a un milieu associatif qui est énorme mm -hmm. et donc on a vraiment de quoi se plaire et tout. Et vraiment, là, c'est dommage que par le Covid et à cause du Covid, bah, on doive tous... Euh disons rester dans notre coin c'est ça le problème c'est que on, on s'entraide toujours hein, mais il y a, y, a y a plus cet esprit de ben on passe aussi du temps ensemble oui, mais hors vois. cours c'est à dire que on est là comme ça on aide, on aide ceux qui sont entrés en troisième année on aide euh, les gens de notre promo et tout on a beau aider d'un point de vue scolaire ben, mmh. il, manque la, il manque la partie étudiante dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois, je vois. Il, man, il manque, il manque euh, et ça, c'est vraiment, ben, ça a fait du tort à énormément de monde, hein. au final, ça a fait énormément de tort, mmh. notamment la situation actuelle euh, où des gens, ben, moi, moi le premier, hein, j'ai été confiné dans mon 18 mètres carrés à Paris, voilà quoi, ça a été vraiment euh, ben, complexe, hein, pour être honnête, j'ai pris du poids que j'essaie de, de perdre là maintenant. <rire> Mais voilà, bah, disons qu'il y en a qui ont essayé de se réfugier dans le boulot. Ça ne leur a pas forcément réussi. Il y en a qui se sont réfugiés dans la bouffe, comme moi. Il y en a qui se sont réfugiés euh... dans Netflix. <rire> ailleurs, dans Netflix. Voilà, enfin... Enfin, voilà c'est bah, le chèque de Netflix aussi, en hein, tant qu'à faire. Mais euh, franchement, voilà, c'est une période vraiment très compliquée, alors qu'au final, l'expérience à euh... Lipsa, elle est énorme. Moi, par exemple, mon plus grand, mon plus grand regret, même si c'est pas de ma faute, c'est que là, en quatrième année, je devais faire un semestre euh, dans le, au Québec, au Canada. Mm -hmm. Puis, au final, ce semestre a été annulé à cause de la situation sanitaire. Donc, euh, franchement, bah, ça, ça c'est dommage. Oui. C'est dommage. Ça, ça, retire, ça retire, quelque chose d'une expérience internationale. Parce que tu vois, tu, tu voyais une autre culture, tu vois une autre façon d'enseigner, tout. Donc, ça apporte vraiment une ouverture d'esprit et puis une ouverture tout court. Alors que là, bah, du coup, bah, j'ai fait mes cours à l'IPSAF, je suis resté en, mmh. en France, même si les cours sont en anglais, bah, c'est pas pareil, mmh. c'est oh. toujours la même façon d'enseigner, c'est toujours la même façon de fonctionner, t'as pas vraiment d'ouverture, quoi. Mais enfin bon, ça fait le taf, hein. ça fait le taf. Et, du coup, Et après, voilà, c'est dommage. T'aimerais faire quoi après ta cinquième année ah, j'suis assez, j'suis, Justement, je suis en train d'y réfléchir, je suis assez indécis, dans le sens où en cinquième année, bah, déjà, là, va falloir que je choisisse mes majeurs, parce que là, je suis parti en système aéronautique, euh... mais il va falloir que je choisisse là. Parce que là, je suis... pour la quatrième année, je suis en système mécatronique. Mmh. Bon, je sais que ça peut être du... du chinois pour beaucoup de monde, mais voilà, quoi, c'est une... une spécialité de l'Ipsa. Et là, pour les majeurs, ben, honnêtement, j'hésite toujours entre le management ou alors euh, une option plus technique. Enfin, je sais, je sais toujours pas. Mmh. Mais bon, il va falloir que je me décide assez vite, <rire> puisqu'on est déjà au deuxième semestre. Hein. <rire> Oui, ça avance, ça avance. Voilà, ça, ça, ça va vite. Hein. Okay. Mais voilà, donc il y a ça. Donc après la cinquième année, il bah, y a le stage en entreprise. Est-ce que je vais rester en entreprise après Ou alors est-ce que je pars un an au Canada pour rattraper cette expérience internationale que je n'ai pas pu avoir Je ne sais pas encore, c'est assez flou. Mais okay. voilà, tout ce que je sais, c'est que bah, je, vais, je, je, je vais avoir le diplôme, <rire> mm -hmm. j'espère. Et puis bah, après, bah, on verra ce que j'en fais. Seul okay. l'avenir me le dira. D'accord, d'accord. Et donc, euh, si tu avais, euh, pour un peu la fin, la terminée, quels sont les conseils que tu donneras à un élève de terminale qui voudrait faire, soit d'abord qui existe entre prépa intégrée et prépa généraliste, ou qui va rentrer en prépa. Alors, plutôt, euh, quelques questions qui devraient se poser, enfin, que moi, en tout cas, je me suis posé, c'est, euh, si tu fais une prépa intégrée, est-ce que tu es sûr que c'est cette école-là que tu veux Parce que, honnêtement, voilà, quoi, on, tu peux toujours retomber sur tes pattes, mais... Pas pareil que de faire une prépa généraliste et puis ensuite après avoir le choix entre les écoles. Après, j'ai envie de dire une prépa, une prépa classique, c'est aussi un pari parce que tu, si tu sais quelle école tu veux, est-ce que tu es sûr de l'avoir après les concours C'est ça, mmh. ça c'est l'autre question. C'est faut, faut, faut jauger en fait. Faut, faut savoir se regarder d'un point de vue objectif euh, si vraiment ce, ce, que tu, ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux faire. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Oui, oui. Mais si tu es, si es sûr de vouloir avoir cette école-là et pas une autre, fonce en prépa intégrée. Mais si tu as encore quelques hésitations, fonce en prépa classique, quitte à prendre des risques. D'accord, ok. Je et... pense que ça envoie le détour. Et du coup, est-ce que pour terminer, tu aurais euh, un mot de la fin ou des conseils ou quelque chose à, à dire pour euh, clôturer cette interview forte, intéressante bah Bosser. <rire> <rire> Tout d'abord, voilà, bosser travailler parce que honnêtement il n'y a que ça. Hein, euh... Que vous fassiez prépa intégré au prépa classique, toi tu peux témoigner. En prépa intégrée, on ne bosse, on bosse pas forcément moins qu'en prépa classique. Et puis c'est pas forcément moins dur. Hein. Donc euh, tout, tout réside dans le travail. Pensez aussi à souffler, parce que honnêtement, bah, c'est important aussi. Hein. Mmh. Notamment petite pensée à ceux qui sont en prépa là avec la situation Covid, que ce soit en intégré ou en. Bon, c'est piégé le classique, voilà, c'est dur, c'est dur, j'imagine, vu que ça a été dur pour moi en, en période hors Covid, j'imagine même pas à quel point ça doit être dur, mmh. voilà. Donc, euh, bah, bah, bon courage à vous, tenez bon les gars, c'est bientôt fini. <rire> et puis, bah, voilà, bah, bon courage à tous et surtout, faites quelque chose qui vous plaît. Ok, ça marche. Trouvez votre voix, voix et faites quelque chose qui vous plaît. Ouais, juste pour terminer par rapport à ce que tu disais, prépa généraliste et prépa intégré, il y a peut-être le, le même rythme. Du coup, pour avoir fait les deux, euh, le rythme quand même en prépa intégrée est plus calme qu'en prépa généraliste mais, plus soft. mais en fait le, la différence si tu veux c'est quand du moins on en début de première année faut pas se faire piéger en se disant c'est prépa intégrée donc ça va être tranquille parce que tu vois il y en a qui sont arrivés avec cette, avec cette mentalité là et du coup bah ils n'étaient pas là cette année ils se sont dit ouais ça va être tranquille c'est prépa intégrée et finalement c'est ceux que tu retrouves euh, parfois en rattrapage ou qui partent au milieu de l'année parce qu'ils ils n'ont pas pris le rythme au début, donc vaut mieux se dire, ça va être un gros rythme et tout, quitte à lever le pied après si tu travailles trop, plutôt que se dire, ouais, c'est prépa intégré, c'est plus tranquille, on va pas généraliste, et du coup, tu te fais avoir et, et tu rates. Mais c'est pareil après une prépa classique, hein. quand tu rentres en école d'ingénieur, tout le monde dit, euh, c'est les vacances, etc., et puis il y en a qui se sont, bah, sont pris une claque euh, à cause de ça. Il y en a un, par exemple, qui a intégré l'IPSA en même temps que moi, bah, il, a, il a enchaîné rattrapage sur rattrapage, et puis au final, il a, je ne sais même pas s'il a redoublé ou s'il a été viré. Ah Parce ouais. que franchement, bah ah ouais ouais ouais, c'est dur. Hein. Il a fait il a fait deux ans de prépa où en fait il a tout sacrifié et il s'est dit en école d'ingénieur je me refuse de resacrifier encore. Mm -hmm. Et honnêtement ça va être les vacances et tout, je vais je vais faire le minimum, ce sera largement suffisant et puis au final bah, ça lui retourne, crachant l'air ça lui a retombé dessus quoi. Ouais, et et bah, maintenant il peut s'en bordre les doigts. Hein. Mm, Mais bon c'est pour ça faut faire attention hein. quand quand on a des témoignages qui nous disent c'est bon c'est facile. Euh... Ça ne me demande pas énormément de boulot, méfiez-vous. quoi. Bossez, et ensuite, après, adaptez votre rythme. Moi, c'est mon... le meilleur conseil que je puisse donner par rapport à ces témoignages-là. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview, Benjamin. Bah merci à toi, c'était fort sympathique. Et sachez que vous retrouverez donc du coup Benjamin pour de nombreuses interviews. Il va m'aider à interviewer un maximum de personnes pour que vous ayez un maximum de retours de profils différents d'élèves. Pas forcément que de la prépa scientifique, on a déjà divers profils qui nous ont contactés et ça va être fort intéressant. Donc on espère que vous passez une bonne journée et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut